Je suis Francisco Palacio Passa, ancien euh, médecin, responsable, chef de service et professeur de psychiatrie de l'enfant et de Et, intéressé depuis 1974, 74? Euh, 74 pour les français, 74 pour les Suisses, euh, à la psychose infantile, puisque j'ai commencé dans le centre de jour de Cléduval à m'occuper de cette catégorie d'enfants autistiques, troubles graves d'éveloppement et borderline. C'est des enfants dont l'approche psychothérapeutique, à partir d'un certain degré d'évolution, nous a montré que leur capacité évolutive et surtout d'autonomie et d'indépendance était beaucoup plus grande quand il y avait un traitement psychothérapeutique qui était fait, ce qui nous a amené à nous occuper des... Particularité de chacun de ces cas, je continue toujours après ma retraite du service de psychiatrie de l'enfant et de à m'occuper de ce type de thérapie pour le moins à faire de supervision de ce type de cas qui euh, ont montré euh, des possibilités plus grandes que si une intervention de cet ordre n'était pas faite. Spielman, psychologue, psychanalyste d'adultes et d'enfants. Euh, actuellement, je suis aussi responsable d'un centre de jour pour euh, enfants psychotiques borderline. Et puis, euh, ce que nous avons remarqué aussi, c'est que la clinique avec ces enfants-là a montré que l'introduction de la psychothérapie psychanalytique permet le développement d'une autonomie euh, à long terme chez ces enfants-là. Et euh, également aussi, on a voulu mettre en évidence les différences techniques euh, en fonction des capacités euh, développementales pour chaque catégorie dont, on vient, dont le professeur Palacio vient de parler, qu'on traite dans ce précis qui est donc pour les enfants psychotiques, autistiques et bordel. Quant à moi, Jacqueline, pardon, Jacqueline girard frezard je suis psychologue, psychanalyste d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Et je trouve absolument essentielle notre formation psychanalytique afin de pouvoir décrypter au niveau et du corps et du geste et du fonctionnement non verbal, préverbal, pour amener ces enfants à une fonction verbale métaphorisante de manière à ce que le jeu, le rêve, enfin tout ce qui fait la spécificité de la psychothérapie d'enfant, puisse être mis en œuvre. Ah ben, si on peut ajouter que quelque chose, question, on, on, on peut dire que, on, on peut ajouter que le traitement de ce type d'enfants, a commencé à Genève <coughs> assez tôt, dans les années... 50 à 60, avec le centre de jour de Cléribal, qui, après, a fait partie du service de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent, et dans lequel l'approche thérapeutique de ces enfants nous a permis de voir que dans leur évolution était fondamental d'introduire l'approche psychothérapeutique afin de lui permettre un potentiel évolutif plus grand vers son autonomie. C'est ce qu'on pourrait dire. Et que notre formation de psychanalyse nous permet vraiment de faire un travail spécifique oui. qui, qui... avec chaque catégorie. Oui. Hein, et qu'effectivement, euh, l'approche au départ avec chaque enfant bah, a sa spécificité. C'est ce qu'on a essayé de vraiment montrer dans ce précis. On peut, on peut ajouter que la, la particularité de ces livres est pour essayer de préciser les, les différences. C'est ce que j'ai dit. Euh, que, ah, que, ce ce qu'Anna dit les Et différences oui, ok. techniques qui nécessite chacun de ces enfants en fonction des caractéristiques D'accord. est-ce qu'on peut peut-être cool, cool. rajouter encore que dans les différences techniques on a essayé vraiment dans ce précis de parler du cadre, du transfert du contre-transfert des interprétations en fonction de chaque catégorie dont on vient de parler, donc autisme psychose ou borderline, parce qu'on avait observé qu'il y avait vraiment là quelque chose à s'approcher au plus près de chaque euh, fonctionnement euh, pour ensuite les amener tous vers une autonomie euh, plus euh, globale. Oui, puis c'est en ce sens-là que, que c'est euh, que oui. quelque chose de, de, de, de oui. très psychanalytique. Hein, c'est parce qu'on ouais. on oui. traite ces sujets-là, le transfert, oui. le cadre, l'interprétation que ce livre est spécifiquement une, un travail sur la psychanalyse à appliquée à la psychothérapie. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait.